Au lieu de dévotion mariale du duché de Lorraine, les ducs venaient en pèlerinage sur la colline de Sion. Le sanctuaire Notre-Dame-de-Sion est aujourd'hui encore le plus grand pèlerinage de Lorraine. La basilique Notre-Dame-de-Sion est une basilique de culte catholique construite sur la colline de Sion Vaudémont sur la commune de Saxon-Sion dans la région naturelle du saint Saint-Tois, située au sud de Nancy, département de Meurthe-et-Moselle. Elle fut édifiée au Xe siècle. Bâtie sur un promontoire de 545 mètres, du haut de la tour de la basilique, Notre-Dame de Sion étend ses bras protecteurs sur le plateau Lorrain, jusqu'aux Vosges, en direction de l'Alsace. La statue monumentale de Marie Immaculée, haute de 7 mètres, fondue à vos couleurs par la fonderie de Tuzé, fut érigée en 1871 sur le haut de la tour de 45 mètres de la basilique. La statue de Marie Immaculée fut couronnée en 1873 sur décision du bienheureux pape Pie IX et le sanctuaire érigé en basilique en 1933 sur décision du grand pape Pie XI. De nombreux pèlerinages s'y succèdent tout au long de l'année. Ici un pèlerinage organisé par le diocèse de Metz, présidé par monseigneur Jean-Christophe Laglaise. La basilique. Abside du XVe siècle, nef du XVIIIe siècle, tour XIXe siècle de 45 mètres, dû aux architectes François Lamor et Léon Vautrin. La grille du chœur et des ateliers de Jean Lamour, la Vierge du XIVe siècle provenant de Vaudémont, l'autel est du XVe siècle.